Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une étude que j'ai lue sur les entreprises françaises et les réseaux sociaux et je peux vous dire que le résultat il m'a scotché. Alors j'aime pas euh, promouvoir le, le cliché qui dit qu'en euh, en France on est toujours un peu retard mais franchement ça s'y apparente quand même beaucoup quand on lit les résultats de cette étude. Alors c'est une étude qui a été réalisée en 2018 par la BPI donc vous voyez c'est pas n'importe qui sur plusieurs milliers d'entreprises françaises et les résultats sont plutôt hyper étonnants. Alors déjà euh, cette étude montre que 70% des entreprises françaises ont un profil euh, sur un des cinq euh, principaux euh, réseaux sociaux donc euh, c'est facebook instagram euh, youtube euh, linkedin et twitter donc euh, 70% des entreprises françaises ont au moins un profil sur un de ces cinq réseaux sociaux donc c'est plutôt pas mal euh, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble là où c'est super étonnant et que j'ai du mal à comprendre euh, vraiment pourquoi c'est euh, que sur ces 70% il y en a 35% seulement qui sont actifs sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près 65% qui euh, disent ben, ne rien faire avec ces réseaux sociaux. Alors là, je dois avouer que je ne comprends pas du tout cette stratégie de communication, parce que en fait, euh, je trouve ça un petit peu <rire> dangereux euh, de, de, de, de faire cette stratégie, c'est-à-dire d'ouvrir un, un compte sur une plateforme, et puis de ne pas s'en occuper, ou de s'en occuper euh, très très peu. Pourquoi Parce qu'en fait, les réseaux sociaux euh, apparaissent souvent dans les cinq premiers résultats sur Google quand on fait une recherche sur votre entreprise. Donc si euh, vous avez une plateforme, euh, un compte sur une des plateformes que je viens de citer, et que quelqu'un recherche votre entreprise, forcément une de ces plateformes va ressortir. Les gens vont cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont voir Mais ils vont avoir une entreprise qui est pas du tout à jour, peut-être peut-être fermée, ou alors il se passe pas grand-chose. C'est une entreprise qui discute pas avec ses clients, qui est incapable de communiquer, qui donne pas une bonne image. Enfin bref, ça peut vous desservir plutôt qu'autre chose. Donc je trouve j'ai un peu de mal à comprendre en fait l'utilité d'avoir un réseau social qui sert à rien. Euh, le truc, c'est que euh, ce qui m'a vraiment scotché, c'est la suite de l'étude qui expliquait euh, pourquoi les entreprises françaises eh ne ben, se communiquent pas sur les réseaux sociaux, elles ne s'en servent pas comme outil de communication. Alors, la première explication, euh, c'est parce qu'elles ne savent pas comment, euh, comment s'en servir, elles ne comprennent pas. Alors, ça, à la limite, c'est un argument que j'entends parce que, effectivement, ce sont des plateformes techniques, informatiques. Souvent, euh, moi, j'ai des clients qui me disent Moi, moi l'informatique, c'est pas mon truc. Donc, ça, j'entends. Euh, il faut se former. Le truc, c'est que. Euh, moi, je ne conseille pas de vous devenir des pros de ces plateformes, ce n'est pas votre métier. Vous devez apprendre ce qui vous est utile à vous, c'est-à-dire une petite partie de la plateforme. Vous ne devez pas tout connaître sur ces plateformes, vous devez comprendre ce qui est utile pour votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important euh, de connaître ben, un, le minimum pour vous communiquer dessus euh, dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment important, savoir ce que l'on peut faire avec ces plateformes pour pouvoir orienter votre politique de communication. Euh, ça, c'est hyper important. Euh, donc. Ça, c'est le premier argument que j'entends, celui que je ne comprends pas du tout. Le deuxième argument, c'est bah, « ça sert à rien parce que les réseaux sociaux, c'est pour euh, discuter entre particuliers. » Alors ça, c'est vraiment une méconnaissance totale des réseaux sociaux. Alors déjà, imaginons que ce soit le cas, imaginons que euh, c'est pour discuter entre particuliers. Euh, imaginons que ce soit le cas... Euh, si vos clients à vous sont des particuliers, si vous êtes un commerce, si vous vendez du service à des particuliers, si vous êtes coach, consultant pour des particuliers, etc., enfin, je veux dire, une grosse partie des entreprises, on appelle ça du B2C, c'est-à-dire qui s'adresse à des particuliers, euh, bah, c'est les mêmes personnes, hein, elles sont là, elles sont là. Et en fait, les réseaux sociaux, bah, euh, c'est là où se trouvent les gens, il faut aller là où se trouvent les gens, ils sont sur ces réseaux sociaux, donc si vos clients, ce sont des particuliers, euh, ils sont là, ils sont là, donc autant leur parler là où ils sont. Euh, ça, ça me paraît une bonne stratégie. Et puis, en plus, il y a des, il y a des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout euh, réservés pour les particuliers. Je ne sais pas si vous avez entendu de parler de LinkedIn, euh, LinkedIn en français. Euh, c'est un réseau social de pro. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez des clients, c'est des professionnels, allez sur ce réseau social. Euh, même si moi, j'utilise aussi Facebook pour euh, d'un point de vue pro, euh, ça marche aussi. Euh, vous pouvez vous diriger sur celui-là. Twitter aussi, il est plus orienté professionnel. Donc, euh, les réseaux sociaux, peu importe à qui on s'adresse, il y en a forcément un qui est, qui est fait pour vous. Donc ça, c'est hyper important euh, de le noter parce que euh, ça fait que on a des entreprises françaises qui ne sont pas du tout euh, sur les réseaux sociaux, qui ne les utilisent pas, qui ne prennent pas ça pour un outil de communication. Moi, je trouve ça hyper dommage parce que, quand vous voyez les, les, les, les très grosses entreprises françaises, elles sont toutes sur les réseaux sociaux. Elles s'en servent. Elles s'en servent pour leurs relations clients. Elles s'en servent pour communiquer, pour avoir plus de notoriété, pour communiquer autrement, pour vendre leurs produits aussi, c'est important. Donc, si les grosses entreprises qui ont des conseillers en marketing eh ben le font, les, les structures plus modestes, elles doivent le faire aussi parce que c'est que ça marche. Une grosse entreprise, elle se dit pas « ouais, je vais claquer 30 000 euros à payer un community manager. Tout les ans pour communiquer pour rien, euh, elles se disent pas ça euh, donc si elles le font, c'est euh, parce que c'est utile. Elles se disent pas je vais investir de la publicité sur les réseaux sociaux si ça sert à rien. C'est ça a des retours, ça a des retours sur investissement parce que les gens, encore une fois, sont dessus. Euh, Facebook, c'est 33 millions de, de comptes actifs. Quand vous êtes sur des, des villes, il y a à peu près 80% de la ville qui a un compte sur Facebook. Donc les gens sont là, il faut aller là où ils sont, euh, où ils sont. et en plus les générations qui arrivent, ils ne sont pas en train de lire des, des, des, des encarts sur les journaux spécialisés. Ils lisent plus les jeunes. Donc dans quelques années, vous allez être vraiment très très en retard si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux de façon très active. Parce que euh, les jeunes, eux, ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils n'ont connu que ça pour, pour beaucoup. Et même ceux qui ont 20-25 ans, ils ont connu vraiment que ça depuis euh, l'adolescence. Donc c'est vraiment important d'être sur ces réseaux sociaux. Et puis, en fait, d'un point de vue purement commercial, moi, j'ai accompagné des entreprises qui ont fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux, avec la publicité des réseaux sociaux, parce qu'on touche, encore une fois, énormément de monde. Quand vous faites de la publicité sur, dans les villes, sur des affichages urbains, quand vous faites de la publicité sur des flyers, sur de la radio, vous touchez du monde, et bien vous touchez autant de monde sur les réseaux sociaux, voire même plus, et de façon plus ciblée. Donc, c'est euh, vraiment des outils commerciaux de, de, de notoriété, certes, mais aussi de prospection qui sont très importantes. Donc, euh, c'est vrai que quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, waouh, waouh, pourquoi est-ce qu'en France, on n'utilise pas ces réseaux sociaux comme dans beaucoup de pays en Europe Je ne vous parle pas des, des États-Unis, hein, parce que là, on va comparer ce qui n'est pas comparable. Donc C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, est-ce que vous êtes retrouvez vous, dans ces chiffres Bon, en tout cas, euh, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt. Ciao